C'est Winman, oui, content de te voir. Écoute, euh, aujourd'hui, on fait une vidéo d'une dégustation d'un cadeau que j'ai reçu d'un site internet que je ne nommerai pas. Euh, ça me tente pas de faire une publicité pour eux et ça me tente pas de me faire casser les jambes si je dis leur nom et je dis que c'est de la colisse de marbre. Écoute, j'ai reçu deux échantillons, deux fois des 3.5. Un qui ont marqué dessus 3, l'autre qui ont écrit 4A. Euh, une chose est bon, c'est que le 4A est meilleur que le 3A, mais. C'est pas un bon 3A et c'est pas un bon 4A. Euh, le 4A, c'est un 3A, puis le 3A, c'est un très bas 3A. On sait que le 3A c'est très large comme, euh, comme jeu. Hein? Il va par un 3A ici, un 3A. Là, il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup de cannabis qui rentre dans cette catégorie-là. Je vais fumer le Blue Comatose. Considérer 4A, écoutez, il y a un petit goût de bleuet mais j'ai déjà essayé un comatose euh, à Oka, la canne attaquée dans la réserve des Indiens qui était vraiment, vraiment supérieur au goût, au buzz, c'était vraiment incroyable quand j'ai reçu ça par la poste euh, je, veux... je suis excité, je suis excité ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir faut vraiment faire attention il euh, y en a qui m'écrivent sur Instagram oui, man, j'ai du pot à 100$ du blue comatose J'en veux pas. J'en veux pas. Je veux pas de cannabis à J'en veux pas de tout. Je veux rien savoir. Ensuite, l'autre variété, c'est du... Euh, je ne vais pas me tromper. Dead Boba. Écoutez, Dead Boba, là... C'est incroyable, ça. Mais c'est une compagnie qui ne choisit pas leur bon phénotype. Et puis, pourquoi? Pourquoi qu'ils prennent pas un bon phénotype? Quand ils font pousser là, 10 Dead Boba... Ils goûtent aux 10, il y a des petites différences dans les 10, hein. c'est 10 phénotypes différents. Toutes des sœurs, là, un peu, des... l'autre a les cheveux bruns, l'autre a les cheveux, bleus, euh, cheveux blonds, l'autre a les yeux bruns, l'autre a les yeux verts, l'autre a les yeux bleus. Toutes des différentes, les sœurs, hein, les plantes de cannabis, les mêmes phénotypes. Mais pourquoi ils prennent un qui goûte pas bon Parce qu'il donne plus de grammes de cannabis. Parce que cette plante-là, la phénotype numéro 7, a donné tellement de grammes qu'elle va être payante. Même si ça goûte pas bon, c'est pas grave, on écrira sur le pot « dead boba » ou « blue comatose » puis ça va pogner au bout. Une autre chose que les gens regardent et compagnies, c'est le nombre de grammes et aussi ce qui est à la mode ces temps-ci, c'est le taux de THC. Aussitôt tôt qu'un taux de THC est en haut de 20%, on garde ce phénotype et on essaye de le commercialiser. On va-tu l'allumer pour vrai ou, euh, ou il s'éteint pas mal? Hmm? j'étais vraiment déçu du Dead Boba, ça me faisait penser à du bon select, euh, c'est dégueulasse, mais c'est pas un du bo Dead Boba. Non, mais y en a sur Instagram, hey, euh, j'ai du euh, OG Sour Diesel, j'ai du Dead Boba, euh, je paye 120$, fuck you la SQDC. Non, man, non. Il n'y a pas de fuck you, la SQDC. Euh, il n'y a pas de super dead Bobo à 120$. Il n'y a pas de super euh, OG sour diesel à 120$. Oh, c'est un coût, pas des bas connexions Non, non, c'est pas ça. Non, non. Là, vous savez que je fais euh, une grow, une culture de cannabis. Euh, J'ai euh, <coughs> 8 plants, Donc... Euh, J'espère avoir quelque chose de bon là-dedans, que si j'ai quelque chose euh, qui a un bon goût, un bon buzz, imagine si c'est encore meilleur que du bon select. Tu vas me dire que c'est pas dur à battre. J'espère. imagine que je bois du bon select. C'est impossible que je me rachète un du bon select. Même présentement, ils ont sorti le Purps. Oui, oui, oui. L'ancien Purps de Grell. Parce qu'on sait que Grell et du bon select, c'est le même producteur. Tilray, c'était mieux. High Park. High Park, c'est le récréatif. Tilray, c'est le médical. High Park, on remis le Purps. Même pas sur Grell. Même pas sur Dubon Select. du bon. Non, non, je ne l'achète pas. Non, non, non, non. J'achète plus aucun produit Tweed de Canopy. J'achète plus aucun produit de Dubon Select et de Dubon Tweed, j'aime vraiment pas la qualité et les arômes. Ouais, oh, il paraît que la qualité a changé. J'aime pas les arômes, j'aime pas leur phénotype à Tweed. J'ai jamais aimé un produit Tweed, pas un seul. Zéro. Et puis, Dubon Select, pire phénotype à vie. Pire cannabis de SQDC pour l'arôme, le glue de Dubon Select. Oublie ça. Je veux même pas, je l'essayerai même pas en cachette, le Purse. Je la serai même pas en cachette. Je te le dis. Je te le dis, man. Je te le jure, man, je dépenserai pas une cent pour ça. Tu vas écouter, ça va être de la merde. Si te le dis, ça va être de la merde. Je te le jure, c'est de la merde. Je te le dis, man. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr. Mais ça fait avoir. Mais ça fait avoir avec le glue, Le glue c'est un GG4. Pas en tout, man. Dégueulasse, man. Ça n'a aucun rapport. Il y en a un autre de même là, qui a un nom, là, accrocheur, un nom qui est connu. Euh. Ça me tente même pas de... Je vais y aller pareil. Je vais y aller pareil. Je veux savoir c'est quel autre produit de Dubon Select que... Quand t'entends le nom, quand tu sais que... Ah! Dubon Select, qui ont fait cette variété-là! Ah, je vais l'essayer, man! Tu te fais fourrer, man. Tu te fais fourrer, man. C'est effrayant. Je vais aller sélectionner sur le site de la SQDC. Euh... Je vais y aller directement avec la marque. On n'ira pas avec euh, High Park. On va y aller directement avec Dubon Select. Et ensuite, je vais sé sélectionner Dubon. Euh, le Girl Scout Cookie. Girl Scout Cookie, vite, vite, comme ça. Tu, tu l'as essayer, man. Un Girl Scout Cookie à 31$. Pas à 20$. Puis même à 20$, je peux-tu goûter à quelque chose qui ressemble à du Girl Scout Cookie, s'il vous plaît. 31 pièces, 31$, tu dis, « aïe yo, man, c'est plus cher que San Rafael. » San Rafael, c'est une marque de commerce qui est incroyable pour le prix. Tous ses produits sont à 30 et 50 à peu près, même que le Tangerine Dream est sous la barre des 30$. dollars. Écoutez, Girl Scout Cookie de Dubon Select est à 31$. dollars. Tu t'attends à quoi c'est de la pure marde! Puis quand on passe au glue, le glue du bon select, 31$, c'est du Gorilla Glue. C'est la fin du monde, man. Gorilla Glue, c'est ce que était Ah, oublie ça, man. C'est triste pour le Purps. Euh... Non, c'est vrai, le Purps, c'est pas de du bon select, c'est tout simplement du bon. Donc, j'allais sélectionner du bon. Je veux vraiment le voir dans mes propres yeux. Le fameux PURPS de Dubon. Si vous voulez me le payer, si vous voulez me faire un virement bancaire, ça va me faire un plaisir de l'essayer. Mais j'ai pas les moyens de me procurer un de ces produits euh, de Dubon ou Dubon Select. Le PURPS, c'est là. 25$. dollars, 25$. C'est incroyable. Donc, s'il vous plaît, euh, c'est pas évident là, de trouver du cannabis euh, incroyable sur Internet. J'imagine, probablement c'est illégal au Québec. Là, j'imagine que quand on trouve son site, écrivez pas de site dans les commentaires, s'il vous plaît. Je veux pas de publicité, s'il vous plaît, pour les commentaires. Euh, j'imagine que quand tu trouves un site, peut-être que tu l'aimes, parce que ah, ce site-là, il est bon, mais comme moi, ce site-là, moi, j'achète jamais ces sites, c'est seulement SQDC, mais... Ça, pour moi, c'est comme du, du bon select. Tu as perdu ta chance, mon homme, là. Oublie -y. Non, non, non, non, je veux rien réessayer, man. Gardez pour toi, j'en veux pas, man. J'en veux pas. Je suis correct. Okay, je suis correct. Le PURPS entre 20-25% et de THC. C'est ça. Ils vont chercher des produits avec des hauts taux THC qui goûtent la marde. Cariophilène. Bro, bro, bro, c'est incroyable. 20-25%. Ah! t'es acheté les hauts! Man. Ça me décalisse. Sinon, mais on le sait, là. C'est le même. Ça, ça doit être un purps qui t'en sort de la cocotte, mon homme. Ça t'en veut de la cocotte, il y en a de la cocotte. Ah! Cariophilène, terpène dominante. On s'en calisse! Let's go! Ça goûte le poivre épicé. Ça goûte la merde. On s'en calisse. Écrit purps. Oui, man, là, le gars, là, il avait parlé de ça, le Purps, Que le monde va me l'acheter, man. Ils vont vouloir savoir. Hey, c'est du Purps de grill? Non, man! Non, man! Tu penses qu'ils vont vendre ça 25$ quand ils sont capables de le vendre 41? Parce que les produits de grill sont 41! Ar Arrête, man! C'est pas, c'est pas un Purps, là. Wow! Le produit gagnant, le produit caché, le produit secret! Non, man, c'est de la merde, man. C'est de la merde, je te dis. Ouais, tu ne même pas essayé. Tu comprends pas, man. C'est tout de la merde du bon, du bon select, man. C'est de la merde. Ouais, mais tu fais le taux de THC. Le taux de THC. TOUT THC. Hey, j'ai pogné un 24% Pulps! Ah, si, man. Fuck, il buzz. Ah, oh, si, buzz. Man, spot, spot, ça buzz, man. Je suis oui Il buzz, man. Hey, oui, man. Il buzz, man. Il buzz. Je suis découragé. Je suis découragé. Euh... Ça rentre pas dans la tête, des fois. Ça. On répète. On répète. Est-ce que ce genre de personnes-là mettent du tabac dans leurs joints et ils le disent pas? J'ai eu une discussion, euh, on a perdu un abonné. On a perdu un abonné sur YouTube. Euh, je décrirai pas plus la personne. De, peu importe. Euh, une personne d'Europe. Euh, il l'a pas pris. Euh, il y a quelqu'un qui avait écrit le commentaire, euh, si tu mets du tabac dans ton joint, décalisse. Hein, » Vous savez très bien que c'est une phrase euh, épique de Willman, je crois, là, dans ma vidéo numéro, review numéro hmm, 15 environ. Environ ça. Euh, à la fin du vidéo. Donc, euh, le français explique euh, que lui il mettait du tabac dans ses joints parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Puis là, moi, j'ai réécrit, « Ah man, euh, si tu mets du tabac dans ton joint, tu ah Ça n'a pas passé. Ah, je me désabonne. Es-tu en train de me dire que si je mets du tabac dans mon joint, tu me demandes de dégager? ouais ouais si tu mets du tabac dans ton joint, tu t'écalises. Parce qu'on n'aime pas ça, le tabac. Le tabac tue. Le tabac donne le cancer des poumons. Le tabac dans une cigarette est mélangé avec du goudron et des produits chimiques. Je n'aime pas le tabac. Je ne veux pas de personnes qui fument du tabac à l'entour de moi. Je ne veux pas d'amis qui fument du tabac. Je ne veux pas d'amis qui fument du tabac. Parce que si je veux pas ça, j'en veux pas de ça. Je ne veux pas être influencé. Je ne veux pas m'habituer à ça. Je ne veux pas sentir ça. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où n'avais pas d'argent. Puis, man, euh, je mets du m 39. Pas de tabac. C'est pas de tabac. C'est une chaîne anti-tabac. C'est une chaîne, c'est la chaîne Weedman anti-tabac. C'est comme ça va ensemble. Euh, non seulement ça tue, mais ça, ça l'empêche de goûter au cannabis, de goûter aux vraies terpènes. Euh, en sachant le goût, on peut savoir un peu... En sachant le goût, si ça goûte citronné, comme un Haze, on sait qu'il y a du limonène. S'il y a du limonène, on sait qu que le buzz va nous apporter. Hein? C'est plus énergétique, on est plus réveillé. Hein? Si ça goûte plus terreux, on peut peut-être s'imaginer qu'il y a du myrcène. Ensuite, terreux, euh, s'il y a le petit goût gazé, on sait qu'il y a peut-être la combinaison... Myrcène, limonène. Myrcène, limonène, une après l'autre. Souvent, on voit ça dans les cannabis qui ont des petits goûts gazés. Avec du tabac, on peut pas, on peut pas, on peut pas décortiquer ça. Avec du tabac, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Le buzz est pas pareil. Le goût est pas pareil. C'est désagréable. Ça a, ça a pas rapport. Tu mets-tu de l'eau dans ton vin? Euh, tu mets-tu de l'eau dans ton. Euh, ben c'est ça, ça n'a pas rapport. Ben c'est ça. Ça n'a pas rapport, mettre du tabac dans ce cannabis. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tu comprends-tu? Ouais, mais nous autres, on le fait. Ouais, mais nous autres, on le fait pas. C'est de même! Tu comprends-tu? Tu, tu comprends-tu? C'est juste de même. C'est pas euh, C'est pas si compliqué que ça, là. tu comprends-tu? Je veux pas avoir de discussion de tabac avec personne. Je, je, veux même pas en parler. Je veux pas savoir que achètes où. Je veux pas savoir ta variété de cigarettes préférées. Je veux pas savoir combien qui te coûtent. Je m'en, fous, man. Je veux pas savoir rien, rien du tabac, man. Rien. Alors, écoute, Blue Comatose, là, c'est de la merde. Ceux qui fument du tabac, c'est de la merde. Le Purps avec du bon, c'est de la merde. Bonne